Je m'appelle Nathalie, ce qui m'a poussé à, à intégrer le programme d'Armel, comment créer son propre changement, euh, ben c'est que je ne voulais absolument plus reproduire les mêmes erreurs et les mêmes scénarios et, euh, et que je voulais euh, être heureuse dans ma vie et, euh, et aspirer au bonheur. Alors, je trouve que de travailler en groupe, et dans un atelier collectif, c'est une véritable aubaine parce qu'on a la chance de se retrouver dans le vécu des autres et on se sent moins seul. Alors les changements intérieurs que j'ai eu depuis l'intégration du programme, c'est que j'ai beaucoup plus confiance en moi et je n'ai plus peur de dire non et, euh, et extérieurement, ben, les gens aussi euh, s'aperçoivent que je m'affirme un peu plus. Euh, ça m'a poussé à, à, à dire mes besoins et ne pas garder toujours en moi euh, des choses que je n'osais pas dire et qui me faisaient beaucoup de mal. La tout principal, c'est qu'on a entre les mains un, un mode d'emploi. Et que si on arrive à comprendre le mécanisme et à s'y tenir et, et à aller euh, plus profond de ses émotions et eh bien ça marche. Ce que j'ai apprécié dans la façon de faire d'Armel c'est euh, que ça a été fait d'une manière conviviale, euh, toujours avec le sourire, euh, j'entends tout le temps son petit rire bien particulier et, euh, mais qui peut quand même appuyer euh, très fort là où ça fait mal quand il le faut.